With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the Have me today. Let's run, run up through the fields to where the sunshine shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so. Et on va commencer à faire les moches. Les tableaux, on va les faire. Les tableaux, on va les faire. Euh, ces tableaux, je vais les écrire propre, proprement, avec tous les détails. Et je les laisserai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez les screener. Donc, on va commencer euh, les manches. Donc, euh, comme pour le dos. Le, les devants, on va faire 10 mailles, la bordure des manches, donc on va faire 10 mailles, on va travailler comme on avait fait pour le dos et le, le devant, donc on va faire une petite bordure, donc sur 10 mailles, on va travailler 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc, et je m'introduis, je saute la première, je m'introduis dans la deuxième, je fais une maille serrée. Vous continuez comme on avait fait pour, la, euh, pour le dos la bordure qu'on avait fait pour les dos, le dos, et est devant. Et donc, on va faire une bordure. Et on va la travailler pour la taille XS. Pour la taille XS, vous allez travailler 24,5 cm de longueur. Pour la taille M, exact, également 24,5 cm. Pour la taille L, 25,5 demi Pour la taille XL, 25,5 demi Les 2-3 XL, 26,5 demi Et les 4-5 XL, 26 et demi, faites la bordure et on se retrouve, voilà j'ai terminé ma bordure, combien de mailles il faut prélever pour commencer à travailler le point de riz, voilà par taille, voilà par taille combien, donc pour chaque taille, vous avez les tailles ici et les mailles à prélever, donc pour la taille, voilà 31 ici, 31 pour la taille M, 33. Pour le, mot, le, le gilet que je travaille, c'est 33. 33 pour XL, 35 pour euh, 2-3 XL et 37 pour la dernière taille. Donc, on va travailler. Après, quand je prélève ces mailles-là, je vais faire des augmentations de chaque côté. De chaque côté de la manche, on doit faire des augmentations. Donc, je commence par prélever mes mailles. D'abord, faites le prélèvement de mailles selon la taille que vous êtes en train de faire. Donc j'ai prélevé, regardez, j'ai prélevé 33 mailles sur ma bordure. Maintenant je vais faire une maille serrée. Je tourne le travail et je vais travailler en point de riz. Donc, donc vous continuez en point de riz comme on avait fait. Vous travaillez ce rang-là et le rang suivant. Donc j'arrive au troisième rang. Je vais faire, là j'ai une bride, donc dessus. Je fais une maille en l'air. Je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée. Sur la maille serrée, je continue, je fais une bride. Au quatrième rang, on va commencer les augmentations. Voilà, donc on arrive au quatrième rang. Là, c'est le début, on va faire maintenant le quatrième rang. Qu'est-ce qu'on va faire On va commencer les augmentations. Comment faire une augmentation Vous avez, vous avez la première maille. Par exemple, la première maille, là, j'ai une bride. Dessus, normalement, je dois faire une maille serrée. Alors, si je fais une maille serrée, l'autre doit être une bride. Donc, je, je, je fais une maille en l'air. Je fais trois mailles chaînettes comme une bride. Et puis, je m'introduis là et je fais une maille serrée. Dans la même maille et la suivante puisque c'est une maille serrée, je vais faire une bride. Vous avez compris ce que j'ai fait, c'est que dans la première maille, j'ai fait une bride et une maille serrée et pour garder l'alternance, donc je dois mettre maille serrée et commencer par une bride comme ça l'alternance et je garde l'alternance bride maille serrée, bride maille serrée. Voilà. Donc là, j'ai fait une augmentation. J'ai augmenté une maille et je continue mon point de riz jusqu'à la fin. Et à la fin, quand vous arrivez ici, quand vous arrivez ici, donc là, vous avez une bride dessus, vous allez mettre, vous allez faire une maille euh, une maille serrée. Et là, dans la dernière maille, puisque là, vous avez fait maille serrée, donc vous faites une bride, mais ensuite, puisqu'on va faire une augmentation, on fait une maille serrée ensuite. Donc, on va faire ensemble. Pour pas perdre vos mailles, vous mettez un, un marqueur sur la dernière, le, le début et la fin de votre travail. Voilà, je fais une maille serrée. Là, une maille serrée, je mets dessus une bride. Je continue mon point de riz jusqu'à la fin. La fin, il y a là, la petite augmentation à faire. j'arrive, là je fais je fais une maille serrée sur bride et là j'arrive à la dernière maille c'est une maille serrée, donc dessus normalement je fais une bride je vais faire une bride, mais comme je fais une augmentation, l'augmentation ça va être une maille serrée voilà, une maille serrée et je fais une maille en l'air je tourne le travail pour le cinquième rang, il n'y a pas d'augmentation donc la maille serrée, dessus normalement, je dois faire une bride donc je mets je fais trois mailles en l'air et sur la bride on fait une maille serrée et donc si vous voulez ne pas vous tromper mettez le marqueur moi je mets le marqueur sur la deuxième maille en l'air c'est là où je m'introduis donc et je continue le troisième rang y le, le rang suivant il c'est le cinquième il n'y a pas de il n'y a pas d'augmentation donc on va faire une augmentation un rang oui on fait une augmentation, le rang suivant, on ne fait pas d'augmentation. Et ainsi de suite. Donc, vous augmentez une maille de chaque côté. Une maille de ce côté et une maille de ce côté, comme on vient de faire. Au début et à la fin du rang. Mais pas tous les rangs. Un rang oui et un rang non. Et jusqu'à quand on va faire ces augmentations Je vais vous dire. Donc, voilà. Pour ça, on va prendre. Voilà. Regardez. Voilà les augmentations. Les augmentations, vous allez augmenter. Donc, on avait, par exemple, là, pour ma taille, moi, pour la taille L, j'ai 33 mailles. J'ai prélevé 33 mailles. Je vais prélever un rond, oui, un rond, non, des mailles jusqu'à avoir 59. Par exemple, pour la taille L, c'est 59. Pour la taille M, c'est 59 mailles. Jusqu'à atteindre 59. Donc, vous, vous augmentez une fois oui, une fois non de chaque côté jusqu'à avoir ce nombre de mailles. Pour la taille X, S et S, c'est 55. Pour La taille XL 61 mailles pour la taille 2 3 XL 65 jusqu'à atteindre 65 mailles et pour la taille 4 5 XL 69 mailles et la hauteur et supposons que j'atteins la hauteur le, le nombre de mailles sans atteindre la hauteur normalement. Moi je le montre le euh, la manche je dois la travailler jusqu'à atteindre jusqu'à faire 40 cm et demi de longueur donc. De, de la bordure, du début de la bordure jusqu'ici, 40, 40 cm et demi pour la taille L, 40 cm et demi pour la taille M et pour la taille XSS. Alors que pour les autres tailles, jusqu'à atteindre 42 cm Donc si vous avez fini les augmentations et que vous n'avez pas atteint le, la hauteur indiquée, continuez, augmenter, continuez en point de riz, d'accord une fois, fois qu'on a atteint cette hauteur, on, on, vous arrêtez et on se retrouve pour la suite. D'accord Donc vous, vous allez augmenter un rang oui et un rang non, comme on vient faire pour euh, les augmentations. Vous voyez, donc et, et votre manche va, va augmenter. Voilà, après avoir travaillé ma manche, j'ai fait les 40 cm pour, pour, pour et demi pour la taille L. Pour la taille L, je devais travailler avoir 59 mailles et travailler 45 cm et demi. J'ai oublié de parler de pour les femmes 40 cm et demi. Mais si vous travaillez pour un homme, c'est 43. Alors vous avez le tableau là hein, avec les tailles là combien de centimètres pour les femmes ici et combien de centimètres pour les hommes Si vous travaillez pour un homme, la manche de l'homme, euh, le bras de l'homme, il est plus long. Donc, euh, plus long. Donc, pour la taille XS, c'est S43. Pour la taille M, 43 centimètres pour les hommes. Et la même chose pour elle. Pour les autres tailles, c'est 44,5. Alors que pour les femmes, c'est 40,5, 40,5. Pour la taille S, XS et M, la taille L aussi, 40 et demi, 42 cm pour les autres tailles. Voilà, donc ça, quand vous arrivez, quand vous allez atteindre cette longueur, vous allez mettre des marqueurs. Mettez un marqueur dans les coins, ici, Un marqueur. vous marquez ici, et vous marquez l'autre côté aussi. Donc, après avoir fait ces marqueurs, Qu'est-ce qu'on va faire On va continuer à travailler. Donc, pour la taille XSS, après les marqueurs, après avoir mis les marqueurs, vous continuez à travailler en point de riz pendant 6 rangs pour la petite taille. Pendant 6 rangs pour la taille M, et pendant 8 rangs pour la taille L. Pendant 10 rangs, faut, faut ajouter 10 rangs pour la taille XL, et 12 rangs pour la taille 2-3 XL. Et, et 4, 14 rangs pour la, la taille 45 xl Donc, euh, voilà, on ajoute ce, ce nombre de rangs. Après, après qu'on a terminé, on est arrivé ici, on a, moi j'ai 59 pour la taille L, j'ai 59 mailles. Donc, après avoir atteint cette euh, longueur, je vais travailler encore 8 rangs. Je vais travailler, continuer 8 rangs et arrêter le travail et faire un autre... Euh, un, une autre manche de, de la même façon, exactement de la même façon. Et on se retrouve après. Voilà, une fois terminé euh, vos manches, donc euh, une fois terminé, voilà, les deux manches, on a les deux côtés, on a les deux côtés, les deux devant et puis le dos. Donc maintenant, on va commencer, il faut commencer les coutures. Je suppose que tout le monde sait faire les coutures. Regardez, moi je fais pour celui de l'homme. Le gilet que j'ai fait pour homme. Il est grand, il était mon grand. C'est la taille 44-46. Donc le gilet fait pour homme. Voilà les coutures. Moi je fais une couture qui s'appelle le point de piqûre. Ça veut dire je fais le point et je reviens. Il est difficile à défaire, mais ça se voit pas si bien. Ça se voit pas ici. il y a la couture. Ici, il y a la couture, mais mais on ne voit pas le fil. Donc, on va faire les mêmes coutures. Vous faites les coutures. Après, on va faire les bordures. De, de, de, les deux bordures là avec les boutonnières et puis le, le, le, le, le haut du col on va faire le, le col comme ça voilà regardez les coutures que je fais moi je sais pas il y, y a plusieurs façons de faire moi je ne fais pas une couture qui passe comme ça je fais une couture ici point de piqûre je vais vous montrer ce que je fais pour celles qui ne savent pas il y a plusieurs façons de coudre moi, je, je fais comme ça. Vous prenez votre fil. Par exemple, je commence à, à coudre un côté et le dos. Je prends le dos, par exemple. Les deux faces se ressemblent, donc... Euh, et vous prenez un côté vous posez les émanchures les deux l'une sur l'autre vous ajustez si vous voulez mettre des marqueurs comme, pas des marqueurs des, quelque chose pour tenir les côtés comme ça quand vous commencez la couture un côté l'autre il, il est tenu donc voilà j'ai les deux émotions comme ça. C'est difficile de tout faire comme ça. Voilà, donc je vais commencer par le bas. Je mets les, les côtés comme ça. J'introduis, regardez-moi comment je fais. J'introduis le plus proche de, de la lisière. Hein? J'ai oublié de faire un nœud. Ça, c'est ma façon de faire. Ok. Je, je, je n'ai pas commencé par le bas, mais je reviens ici vers le bas. Je le tiens. Je m'introduis dans ce nœud-là. Et je... Voilà. le point de piqûre c'est que quand vous revenez sur le point que vous venez de faire regardez je vais sortir ici d'ici à ici et je reviens je, je reviens au point comme ça mais il est, ce point il est difficile à défaire c'est un point de couture ou de point, point de piqûre. Regardez. On ne voit pas vraiment si vous serrez trop, mais j'aime pas trop serrer. Si vous avez peur de ne pas bien faire, vous pouvez faire filer, faire un filage avec un fil comme ça, des, des, des points de piqûre, des points comme ça, euh, large, et puis vous revenez. Après, vous, tenez, vous faites la couture en, en point faux filet, ça s'appelle un point faux filet. Et puis, vous revenez après, vous faites les coutures euh, les coutures comme ça, comme une couture point piqûre. Il y a des gens qui font des, pique, euh, des, des points comme ça, la couture comme ça. Je sais pas, j'aime pas beaucoup, hein, moi. Ils font comme ça, ils tiennent les deux côtés, je sais pas, je trouve que... Ça ne tient pas bien, aussi bien que le point de piqûre. Ok, je reviens maintenant à mon point, à l'endroit où j'étais, pour faire mes points de piqûre, continuer ma, ma la couture comme je, comme je faisais avant. Okay. Donc voilà. Je continue comme ça. Alors, vous faites, vous collez les devants. Les, les deux, deux, deux demi-devant sur le dos. Et puis, les manches. Ce sont les manches. Vous avez vos manches. Vous allez les coudre. Euh, vous faites les coutures des côtés. Et puis, vous vous rappelez, on avait fait des marqueurs. Ces marqueurs, vous allez les poser. À, vous allez faire la couture comme ça. Vous voyez la couture va se faire maintenant, là les marqueurs, les marqueurs qu'on avait fait sur la moche, vous vous rappelez, je vous ai demandé de mettre des marqueurs, après on a, on a, on a fait, moi pour la taille 42, j'ai fait 8 ronds, 8 ronds. Les, les autres tailles, j'ai déjà parlé combien de ronds il fallait faire, et vous, je vous laisserai le, le tableau à la fin du, du, de la vidéo, pour pouvoir les screener et avoir vos informations, donc voilà. Vous mettez les deux, les deux, sur le côté là, sur le côté de, sur cette ouverture de les manchures, là les mailles qu'on avait laissées. Et vous allez coudre votre pull comme ça. Vous allez faire les, les coutures comme ça. Donc vous voyez, les deux marqueurs, c'est ici, au, au, au début de la, les de... de voilà. Après avoir fait la couture euh, du côté et de l'épaule, vous allez faire la couture des manches. Donc, vous faites la couture, mais vous vous rappelez les marqueurs là. Il ne faut pas coudre. Vous allez faire la couture à partir des marqueurs jusqu'au jusqu'à jusqu jusqu ce que vous arrivez à la bordure. Parce que quand vous allez coudre euh, la manche avec le, le, le corps du gilet, il faut coudre une partie. Cette partie là, la partie du haut du haut de, de la manche. Vous avez ces deux parties là. Donc et vous avez les deux parties ici. Vous vous rappelez la cette diminution là. Donc vous devez faire coïncider cette partie avec cette ici. Et l'autre partie en bas avec l'autre côté de, de la diminution. Vous comprenez Ensuite, vous allez coudre votre manche comme ça. Vous continuez comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas coudre cette partie-là. Il faut la coudre avec, avec, avec cette partie. Cette partie de la va doit coïncider avec cette partie que vous avez là. Hein, cette diminution. Et puis vous, vous continuez la couture de la manche normale. Voilà, Terminé les coutures. Regardez. Vous voyez. Donc, euh, j'ai fini toutes les coutures des, des manches. Tout est fait. Voilà, on a coupé tous les fils. Maintenant, il nous reste à prélever des mailles autour du cou donc je prends mon fil et mon crochet et je commence on commence dans le coin là commencez vous faites dans la première maille je m'introduis je prends cette boucle là et je commence. Je prends ce bout de fil, je vais le cacher. Je fais une maille en l'air et dans la même maille, je fais une maille serrée. Vous continuez à faire vos prélèvements et on fait tout autour du cou des mailles serrées voilà, vous, vous prélevez vos mailles vous continuez, vous faites tout le tour de, du cou on fait jusqu'ici jusqu on fait le tour du cou jusqu'ici jusqu'à la dernière maille ici et on se retrouve voilà j'ai terminé le, le tour du cou on a prélevé des mailles serrées maintenant je vais commencer par faire deux mailles en l'air, et après la, la première maille, je vais pas la travailler, je vais considérer que c'est une maille, c'est une bride relief arrière. Donc là, je prends le fil, je m'introduis sous la deuxième maille serrée, et je vais faire une maille, une bride relief avant. Donc là, et je prends le fil dans la suivante, je m'introduis par derrière, je passe devant la maille, et je vais travailler la bride. Donc, je prends le fil pour celle-là, bride avant, relief avant. Donc, le, la, la bride, elle vient sur le crochet et je veux faire une bride. Je prends le fil, je m'introduis je, je par, derrière, par derrière, je viens par derrière la maille, je passe devant avec le crochet, je tire le fil et je fais la bride. Donc, je continue, une fois bride avant, une fois bride arrière. Vous voyez, vous connaissez, j'espère que les, les brides avant et derrière, en relief, les brides en relief. Donc, on va faire, vous allez travailler la hauteur que vous souhaitez euh, pendant 4-5 rangs, au plus si vous, si vous souhaitez, à votre devoir, pour faire la bordure de, euh, du cou. Et on se retrouve. Voilà, le, le, le cou, j'ai terminé. Moi, j'ai fait, parce que j'aime euh, avoir euh, le cou couvert, donc euh, j'ai fait ici cette ronde euh, cette de bris de relief. Maintenant, euh, euh, qu'on a terminé le cou, il faut prélever d'ici, de ce point-là, du haut, du coup, d'ici, de, de, de, on va prélever des mailles du début ici jusqu'à la fin, jusqu'à la fin ici. Donc, vous, vous allez prélever des mailles sur, ce deux, sur un côté et sur l'autre côté. Si c'est pour un homme, donc les boutonnières seront... Les boutonnières seront du côté gauche. Vous allez faire les boutonnières du côté gauche. Si c'est pour les femmes, les boutonnières seront du côté droit. Donc, euh, voilà. Je vous montre ici. Comme on avait dit que les... Les longueurs de... Euh, on avait... Selon, selon la, la hauteur du gilet, vous allez prélever un nombre de mailles. C'est ici. Donc, le, pour le, le, le, les bandes de devant, les bordures de devant, donc pour les femmes, selon la taille, selon la taille de, euh, de, de XS ou ML, vous allez prélever. Pour les femmes, 71 mailles pour XS, c'est un ordre de grandeur, ça dépend. Par exemple, moi j'ai fait 7 rangs de... Au niveau, de, cou, au niveau du cou, c'est trop au niveau du coup donc je vais ajouter, donc je vais, c'est un ordre de grandeur, parce que si vous prélevez trop de, trop de mailles au niveau de la bordure, elle va gondoler, si vous prélevez, si vous prélevez peu, elle va être tirée, donc euh, ça, il faut essayer, tout en travaillant, il faut essayer de voir que ça reste plat, comme ça, donc voilà, j'ai terminé le cou, on, on va prélever les mailles au niveau des, bar, des bordures, et on va travailler en maille serrée. Donc, je vais commencer d'abord. Moi, je fais toujours un petit nœud. Je fais un petit nœud. Donc, une boucle. Voilà, je fais une boucle, comme ça. Et puis, je vais aller ici, à la première maille, au niveau du cou. Et je m'introduis au niveau de la bride. Je prends la boucle que je viens de faire je je, et je l'introduis. Voilà, j'ai déjà la boucle. Je tire sur les fils, ça je vais je vais cacher en même temps. Et vous commencez à faire vos prélèvements. Je, je m'introduis, je fais une maille serrée. Une première maille serrée, ensuite, ensuite une autre. Et ainsi de suite, euh, je vous ai montré l'ordre de, de grandeur euh, le nombre de mailles à prélever mais ça dépend ça dépend de, de, de la hauteur du, du gilet si c'est pour un homme ou pour une femme donc il faut tout en travaillant essayer de ne pas avoir trop ni peu vous continuez jusqu'à ce qu'on termine ce premier rang et on se retrouve. Donc, voilà. Tout en prélevant mes mailles, de temps en temps, je prends je prends mon gilet et je le pose comme ça pour voir si ma bordure ne va pas gondoler. Si j'ai prélevé trop de mailles, c'est sûr que ça va gondoler. Donc, euh, voilà. Je fais comme ça de temps en temps, en travaillant, tout en travaillant, en prélevant. essayer de ne pas faire des trous. Trop de trous ici. Donc, euh, voilà. Vous continuez comme ça. Sur, moi je suis en train de travailler sur le côté gauche, sur le côté gauche du, du gilet, donc comme c'est un gilet pour femme, je ne vais pas faire de, de boutonnière ici, donc je vais travailler un certain nombre de ronds, à vous de voir, vous voulez faire 5 ronds de mailles serrées, 4 ronds, c'est comme vous souhaitez, donc entre 4 et 5 ronds pour faire une bordure en mailles serrées. Vous continuez, on se retrouve à la fin de ce côté. C'est le côté gauche, donc c'est le, le, le côté gauche du gilet de la femme, donc on va rien faire, c'est là qu'on va poser les boutons. Et on, je vous retrouve quand je prélèverai pour l'autre côté comment faire les boutonnières. Euh, j'ai terminé la bordure du côté gauche, là où on va fixer les boutons. Donc euh, j'ai prélevé, pour ma part, j'ai prélevé 90 mailles. Bien qu que j'ai dit sur le tableau que vous devez le prélever 73 mailles pour la taille L, mais ça dépend de la longueur que vous avez choisie. Par exemple, si on avait dit euh, une, une longueur du gilet telle et que vous voulez plus long, donc euh, par exemple, moi j'ai fait un tout petit peu plus long, puis le cou. Le cou, regardez, moi j'ai fait un cou, euh, le, le cou un peu long aussi parce que j'aime couvrir mon cou. Et voilà, ça tient plus chaud. Et maintenant, j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. Et l'autre côté, j'ai prélevé également 90 mailles. J'ai prélevé 90 mailles. Je suis en train de faire. J'ai fait 1, 2, 3 rangs. Je suis arrivée. Je suis en train de faire le troisième rang. Juste après le troisième rang, on va faire. Je crochet. Euh, on va faire les boutonnières. Regardez-moi, j'ai 7 boutons. J'ai 7 boutons, donc je vais mesurer ma bordure avec mon ruban, je vais la mesurer pour savoir combien j'ai de centimètres. J'ai 68 centimètres en tout, 68 centimètres, je vais la diviser et combien de boutons j'ai J'ai 2, 4, 6, j'en ai 7, voilà le septième bouton. Ce sont des petits boutons en bois, ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça peut aller. Moi, je trouve que ça peut aller. Ils ne sont pas très grands, ils sont moyens. Donc, je divise la longueur que j'ai. Par exemple, là, on dirait 68, je dirais 70, 70 centimètres. Donc, si je commence, je mets ma boutonnière, ma première boutonnière ici, c'est 10 cm plus loin que je dois mettre la deuxième. C'est comme ça, je divise par le nombre de, par le nombre de boutons que j'ai. Donc, pour faire mes boutonnières donc tous les 10 cm je vais faire une boutonnière ok donc je termine ce rang et on va faire les boutonnières ensemble on se revoit dès que je commence les, les boutonnières voilà je, je suis arrivée à la fin je fais une maille serrée je tourne mon travail je vais commencer à faire mes boutonnières donc au niveau du cou je vais travailler à vous, comme vous voulez. Si vous, euh, vous avez une, une laine plus épaisse, vous faites au début. Donc, j'ai travaillé une, deux mailles. et Je travaille la troisième. Donc, je vais... Non, euh, je sais pas. Deux mailles, c'est bon. Je travaille deux mailles serrées. Ensuite, pour faire ma première boutonnière, je vais travailler une maille en l'air pardon donc j'ai travaillé deux mailles serrées je vais faire une maille en l'air et sauter une maille en, en une, maille, une maille en bas sur la ligne je vais sauter une maille donc bien que normalement avec les, les avec le fil les, les boutonnières s'agrandissent donc pour moi c'est bon une une, une maille c'est bon Bon, c'est pour ces Regardez, pour cette taille qui est moyenne. Je laisse qu'une qu maille, je fais une maille en l'air et je, et je saute une maille. Je la travaille pas donc je fais cette boutonnière. On fait les boutonnières comme ça à partir de la première boutonnière que j'ai fait ici. Première de ma première boutonnière qui est là, je compte 10 cm et je mets un marqueur. C'est là que je vais mettre ma deuxième boutonnière, à ce niveau-là. Encore de là à là. Je vais faire la, la suivante ici. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer le nombre de vos boutons. Moi, j'en ai 7. Vous avez... Vous m'avez compris là, donc je fais comme ça et je continue à travailler. C'est plus c'est plus simple de travailler comme ça. Donc je travaille mes mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Voilà. Une fois arrivé au niveau du marqueur, j'arrive au niveau du marqueur, je fais une maille en l'air et je saute la maille suivante. Je ne la travaille pas et je vais dans l'autre et travailler maille serrée. Donc, voilà ma boutonnière. Je continue comme ça à faire mes boutonnières pendant ce rang. Dans le, le rang suivant, je vais travailler ces mailles en maille serrée. Là, j'ai déjà tra travaillé trois. Ici, je suis au quatrième rang. Donc, il me reste pour faire euh, 7, 3, euh, donc c'est le quatrième. Il me reste à faire 3, encore 3 ronds de mailles serrées. Et je termine mon travail. je Et après, vous allez coudre vos boutons. Et votre gilet sera prêt. Donc, on a dit, je répète encore une fois. Voilà. Donc, pour... Les femmes, on met les boutons côté droit. Ça, c'est le côté droit du gilet. Donc, le côté droit du gilet, on met les boutons de ce côté-là. Les, les, on met les... Pardon. <rire> on met les, les boutonnières côté droit. Ça, c'est le côté droit du gilet. Pour les hommes, on fait le contraire. Les, les boutonnières vont se trouver du côté gauche. Ça, c'est le côté gauche. C'est mon côté droit, mais c'est le côté gauche du gilet. D'accord Allez, donc, euh, je vous montre. Sur le gilet de l'homme. Voilà. Sur le gilet de l'homme, c'est le même, c'est le même. C'est le fil qui change de tout. Donc, sur le gilet de l'homme, le, les, les boutonnières sont de ce côté, alors que sur le gilet de la femme, les boutonnières sont du de ce côté-là. Voilà, ma boutonnière. Elle est de ce côté, le côté contraire. Terminé, vous terminez ce rang et on se retrouve. Donc euh, j'ai terminé, j'ai terminé toutes euh, les, les boutonnières, j'ai fait les boutonnières, j'ai fini le rond et, et là je reviens dans l'autre sens pour faire un autre rang de mailles serrées. Quand j'arrive au niveau de la boutonnière, vous vous rappelez, on avait fait une maille en l'air. On avait fait une maille en l'air et l'air On n'a pas, tra on a, on a, on pas travaillé la maille en dessous. Donc maintenant, quand j'arrive, je vais travailler cette maille en l'air. Et comme ça, donc je continue mon rang en maille serrée comme avant. Mais là, j'ai ma boutonnière. Regardez. Donc, pour moi, c'est bon, ça va, c'est bon pour euh, cette taille de bouton. Donc, j'ai ma boutonnière. Vous continuez comme ça. Donc là, moi, j'ai fait, normalement, j'ai fait de l'autre côté, j'ai fait sept ronds de mailles serrées. J'ai travaillé trois ronds. Dans le quatrième, j'ai fait ma boutonnière. Et là, je suis en train de faire le cinquième rang Il me reste deux ronds, deux autres ronds à faire. Vous, si vous avez fait cinq ronds, vous, vous travaillez deux ronds. Dans le troisième, vous faites votre boutonnière et vous continuez après les deux rangs suivants. Comme ça, la boutonnière vient au milieu de la bande. Continuez et on se retrouvera après. Après avoir fait vos boutonnières et fini votre, euh, votre bordure, vous allez coudre les boutons. Et puis, on se verra pour la fin de la vidéo. Voilà les amis, notre gilet est terminé maintenant. Regardez, j'ai mis les boutons, c'est des boutons en bois. C'est tout ce que j'avais à la maison. Donc, euh, j'ai essayé mon pull, il me va très très bien, c'est exactement ça. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Euh, si elle est longue, je vais la diviser en deux. Et rassurez-vous, je vais écrire toutes ces mesures, toutes les toutes les, pages, je vais les écrire proprement et les mettre à la fin de la vidéo. Voilà. J'espère que vous allez faire ce cardigan, ce, et ce, ce gilet, que vous allez le réussir. InshaAllah et à la prochaine vidéo InshaAllah.